Je veux dire, je suis, j'étais de la classe 1942. Je suis parti en, en septembre quand, euh, au chantier de jeunesse. J'ai passé, euh, je suis allé au chantier de jeunesse, j'ai je à, à, atterri à Arudy, dans les basses Pyrénées. Là, j'y suis resté pendant... Un an et demi, j'ai fait l'école des cadres au chantier de jeunesse pendant six mois et je suis sorti chef de groupe. J'ai eu pendant un certain temps une, une équipe, comme tout le monde, enfin comme tous. Euh, je, à ce moment-là, on faisait le matin, on se levait assez tôt, on faisait le, un dégraçage matinal. Ensuite, on se lavait. Pour le chauffage, on allait couper du bois. On avait un poêle dans, le, dans la, dans la carrée, et on se brûlait avec le bois qu'on avait coupé dans la, dans la journée. Qu'est-ce euh, que je peux dire encore À un moment donné, quand dans la zone... Euh, on, on, on nous a dit que la zone allait être occupée alors on nous a fait changer de, de quartier on est allé euh, dans, sur le plateau du Benou là sur le plateau du Benou j'y suis resté pendant un certain temps on nous a fait euh, démolir tout, euh, tous les barraquements euh, qui ont été transportés sur le, le lot garonne à Barbaste. On est resté pendant un certain temps à Barbaste, Ensuite, à Barbaste. quand on nous a dit, les chefs nous ont dit que on était le, le gouvernement avait institué le service du travail obligatoire, alors on nous a averti que, que l'on allait certainement nous réquisitionner. Alors les chefs nous ont dit à ce moment-là, dans la nuit vous pouvez partir chez vous et puis essayer de vous camoufler si vous le pouvez mmh. mais comme il n'y avait rien à ce moment-là d'organiser alors je suis quand même... on a pris le train dans la nuit et je suis rentré à la maison, à la maison j'y suis resté trois jours et au bout de trois jours les gendarmes sont venus me réquisitionner on y, « Où est-il Il faut qu'il rentre immédiatement à son poste, sinon vous pourriez avoir des ennemis, vous les parents. » Alors, euh, maman, ma mère, à ce moment-là, pris de peur, n'a euh, pas voulu que je, je, je me cache. Elle a préféré que je revienne au chantier de, de jeunesse. Je, je suis reparti. Et des chantiers de jeunesse, à ce moment-là, on a été embarqués pour euh, l'Allemagne. Euh, on est parti en train de Barbaste. on a été d'abord à, à cette, on a été d'abord à Limoges on a, on a stationné à Limoges pendant un jour ou deux je ne me rappelle plus exactement et ensuite on a été euh, dirigé sur Paris alors à Paris on nous a fait quitter nos vêtements de verre de, vert, de la couleur des chantiers de jeunesse pour nous donner des vêtements bleu marine, de la couleur des, des services de, du travail obligatoire. D'ailleurs, on se demandait tous pourquoi on nous avait changé. De ce... et on a été embarqué à, à Paris via Strasbourg et puis on a traversé toute l'Allemagne pour atterrir euh, en Autriche à Stadt. Et à vinne quand on nous avait arrivé avec ce costume, euh, les prisonniers qui étaient là depuis déjà trois ou quatre années, euh, oh, nous ont un peu, euh, disons, ils nous ont pas mal reçus, mais enfin, ils nous ont demandé ce qu'on venait faire, euh, alors que normalement, eux, ils faisaient tout pour euh, euh, essayer de moins de travail, saboter un petit peu ce que pour écraser le, le régime hitlérien. Mais petit à petit, les, ils ont compris qu'on on leur a expliqué comment on, avait, on était parti. Que vous n pas eu le choix. Qu'on n'avait pas eu le choix comment on était parti. Et bon, petit à petit, ça s'est arrangé. Voilà.